Nous avons une loi pour la République numérique euh, que certains d'entre nous euh, ont particulièrement travaillé, amendé, on a fait du lobbying, donc c'est très bien, euh, mais je dirais qu'il faut aussi pouvoir voir au-delà, puisque euh, cette loi a la particularité d'anticiper légèrement euh, les usages, mais les usages vont très vite, et euh, il faut que les chercheurs prennent conscience euh, qu'ils doivent arrêter d'avoir... Peur de la loi des sanctions dans le parcours d'un doctorant on est amené à connaître et à maîtriser surtout donc euh, les outils de recherche et euh, l'open access donc, euh, qui est aujourd'hui euh, un outil pour avoir un accès direct euh, à l'information, aux thèses et tout ce qui euh, se publie dans, dans le monde scientifique. Et moi en tant que, en tant que future chercheuse, ça me, ça me montre aussi vers, vers quelle plateforme je préfère aller, tout ça. Donc c'était vraiment très enrichissant comme ma soutenance est pour bientôt, du coup. Je me posais plein de questions par rapport au dépôt de la thèse. Moi, je croyais que c'était vraiment euh, très dangereux de, de, de mettre sa thèse comme ça. Et donc là, aujourd'hui, je suis satisfaite. J'ai eu des réponses à mes questions. Comme disait la dame ce matin, il faut arrêter d'avoir peur et il faut partager, et je crois que c'est une bonne chose. Et, et puis on partage, moins on a peur, et, et puis voilà. Euh, on a toujours un, un, un petit peu de mal quand, euh, comme moi, on travaille depuis quelques années déjà sur le libre accès, et notamment sur les revues de libre accès, parce qu'on a l'impression étrange de toujours répéter la même chose et que... Euh, au fond, ça n'avance encore que très peu, trop peu malgré la loi numérique et tout ce qui se passe en ce moment. Et puis en même temps, ce matin, quand je regardais dans la salle les questions, les réactions des gens, je me disais, eh bien si, il y a encore des informations qui passent, on avance peu à peu, il faut accepter d'avancer petit pas par petit pas, mais ça continue à avancer, ça continue à être utile. Et je pense qu'il voilà, faut encore et encore multiplier ces journées-là avec les bibliothèques, avec les documentalistes et avec les chercheurs pour avancer... Dans cette voie du libre accès. On est confronté euh, euh, à une sorte de modernité qui est euh, en totale rapidité. Donc aujourd'hui euh, ce n'est plus le papier à mon avis qui domine mais euh, c'est l'information qui est à portée de main. Et il suffit d'un clavier euh, pour pouvoir surfer euh, sur ce qui se produit dans le monde. Voilà. Elle a été très très intéressante et euh, franchement je, je me suis déplacée de très loin et je ne le regrette pas. Voilà.